Il y a eu un gros problème la dernière fois. Euh, j'ai voulu faire grandir Sacha. Il est très tendu, le petit. Regardez, il est là, j'ai fait grandir. Et j'ai dû changer du coup. Euh, et j'ai fait accoucher madame. Enfin, je l'ai pas fait accoucher, mais je, je... Regardez, elle a un bidou. Et je vais vous montrer quand même. Le troisième trimestre, est quand même dans 13h. Donc, voilà. Bon, par contre, du coup, on n'a pas fini encore la... la... J'ai pas encore fini la... la fête de Sacha. Et vu que j'ai cru que je tournais, bah, j'ai quand, même... quand même fait souffler les... Arrête de parler avec eux. Ils sont un peu gentils. Chana n'a pas d'emploi. Oui, je sais qu'elle n'a pas d'emploi. Il va falloir d'ailleurs la lancer dans un emploi. Ah oui, j'avais d'ailleurs mis ça exprès pour pouvoir le changer. Genre, j'avais mis le plus cher des trucs. Alors, donc tu vas cuisiner. Il faut qu'on trouve un poulet rôti. Poulet rôti. Où y a ça Il n'y a pas de poulet rôti. Peut-être là. Euh... Servir le dîner. Non. Dîner. Il n'y a, a pas de, de poulet rôti, genre. Et puis, en plus, il nous reste 75 sims. plus nous avec ça, c'est dégueu. faut que je fasse en sorte que les sims se jouent à des joueurs en même temps. Vas-y. Assieds-toi là. Va jouer aux échecs. Et toi, va jouer. Va rejoindre la partie. Arrête de boire ton café, s'il te plaît. Mmh. Tu m'insupporte je vous ai, euh, je sais que euh, toute seule. Et on va dire que euh, toi. Fais-toi une présentation amicale. Et après, rejoindre l'aventure des pirates. Voilà. Arrête avec lui, s'il te plaît. Je m'en supporte. Va voir une fille de ton âge. Non, attends, attends, attends, attends. Attends, ma puce. Pourquoi t'es blasé, gros Oh non, mon petit loup. Il veut faire dodo, Louis. Attends Louis, tu vas voir. On va te mettre un super lit. Tu vas voir. Ah oui le pauvre, je veux pas qu'il dorme tout comme ça. Je, je, je. Il faut qu'il dorme bien. Donc je vais lui mettre un lit euh, pas dehors, on va éviter. Je vais, Tu vois cet abri là, je vais faire un truc. Je vais l'agrandir la comme ça, il pourra bien dormir dedans. Je, je peux pas le voir comme ça, ça me fait trop de peine. Oh, on va juste faire ça pour pouvoir bouger ça. Si, il peut croire, il y a d'autres objets. Allez, voilà, mets-toi là. Comme ça, je peux bien faire pour le petit loup. Hop. Par contre, c'est des grands murs. Du coup, je peux supprimer. Voilà, comme ça. C'est parfait. On va revoir pour le petit, du coup. On va faire ça. On va lui mettre un jigali. On va mettre une porte, déjà, ce serait bien. Voilà, et on va mettre des lumières. Parce que là le pauvre, ça me fait de la peine. On va mettre la plus chère. Elle éclaire pas Mais quoi On va mettre ça aussi au-dessus de son lit. On va mettre ça là. Voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Non, ça me fait vraiment de la peine. Allez, toi, mon grand. Va dormir ici, voilà. Arrête de faire ça. Fais, pa Fais pas de sieste par terre. C'est pas bien. T'es triste. Oh, Sacha aussi, faut il faut qu'il se repose un petit peu. On va lui mettre un lit quand même aussi à Sacha parce qu'il faut qu'il se repose également. Euh, le lit... Je peux pas le mettre là. Bon, je vais le mettre là au milieu. Tout va bien. Non, non, on s'en fiche. Et puis toi, Sacha. Va dormir dedans. Arrête. T'es blasé donc arrête. Il a faim aussi. Va dormir. C'est qui lui Encore toi Mais Clément, arrête oui, t'es le traiteur, on a compris que t'es le traiteur, mais bon. Non, après, prends une portion. Ça te fera du bien, mon corps. On va juste faire en sorte que ça se passe plus vite, tout ça. Il reste plus beaucoup de temps, mais on s'en fiche. Fête d'anniversaire terminée, médaille de bronze gagnée. Ouais, on a gagné 115 euros. <rire> on a besoin de plus. Oui, j'ai une récompense. Mais du coup, notre petite louloute, elle est enceinte, donc je vais quand même regarder ce qui se passe. 9 heures. Friday encore. Allez, va manger un bout, t'as faim. Voilà, c'est bon. Il est où <rire> Ok on va rentrer à notre domicile C'est quoi ça Aller à la garderie Rentrer chez soi Rentre chez toi Rentre chez toi Peut-être que je peux pas aller à la garderie tout seul. tout seul Je veux rentrer à la maison Rentre chez toi s'il te plaît Euh voilà Voilà, nous sommes de retour dans notre petite maison. Alors, elle a toujours son petit bidou. Regardez-moi ça. Elle est plus grosse. <rire> du coup, tu vas... Eh hey Tu vas trop vite là. Toi. Et du coup, il va falloir changer le lit. Eh, hey, ça va être trop compliqué. Non, tu dors pas. Tu dors... Bon, bah, tu peux dormir si tu veux. Si tu changes. puis toi, tu vas... Tenue Changer de tenue Tu vas mettre ta tenue habituelle Et nous on va se mettre en mode construction Sachant que là c'est vraiment Voilà tu gagnes de l'argent Tu perds de l'argent et tout ci tout ça euh... J'ai pas envie de mettre ça J'ai pas le choix bambin ben, uniquement Ben non je peux pas Là c'est pour euh, les enfants et les adultes mais j'ai pas de place pour le mettre ici euh... je vais décaler je vais mettre ça ici je vais décaler ça là et ça ici on va mettre euh, du coup ça c'est bon ben uniquement euh, on va remettre on va mettre ça ah ça m'embête parce qu'il y a que des portes attends j'ai une idée toi tu vas te déplacer ici du coup les jouets ils vont venir là voilà Lit du coup, un poteau. Il va venir ici. Non, je peux pas. Oh, jure, je peux pas. Oh non, je vais péter un câble, les gars. Je vais péter un câble. Bah, mais le, je vais le mettre là pour l'instant. Je vais euh, trouver le moyen. Je vais peut-être pouvoir, si j'agrandis ce terrain, enfin, si j'agrandis celui-ci. Et là, du coup, ah ouais, mais je me suis perdue des choses en fait. J'ai perdu des choses. Il faut un toilette et un bain. C'est pas possible. Ok. Vous savez quoi On va mettre déjà le lit de notre le lit à un endroit. Donc celui-là là. En fait, ça change rien. Comme ça. Ça... Vous, vous savez quoi on va laisser comme ça Je sais qu'il y a le il y a un... Ça va pas la maison est vraiment moche J'ai même perdu le lit tu vois En fait c'est ça qui m'impressionne C'est qu'en fait là du coup bah, J'ai plus de toilettes pour eux Et vu que j'ai pas fait mes bugs, Tu vois il bah, y a plus d'électricité euh, Donc euh, tu vas faire des photos Tu vas faire que ça Tu vas prendre des photos Prends des photos de toi Prends des photos du coup je plein de photos les gars parce que là on a vraiment plus rien. Et on va se lancer dans une carrière. Il faut que je paye mes factures, je sais Pff, Maman, va vendre à un collectionneur ça. S'il te plaît, maman. Fais quelque chose. Il faut faire quelque chose. Sachant que le Petit là, il n'y a pas de lit. Il peut pas dormir. 241. C'est quoi là la... Le nombre des factures Combien qu'il faut payer euh, 517, mais quoi Refais de la peinture. Fais fais de la peinture. Il faut qu'elle me fasse une peinture. Euh... Fais une toile, une petite toile. Parce qu'on a vraiment pas on a vraiment plus grand chose à faire. Non plus rien. Pourquoi ils mettent l'assiette ici Mais ça sert à quoi Fais-toi papa t'es mal à l'aise <rire> jette moi ça. Gâté. Voilà, il prend le reste aussi. Prends ce qu'il y a là. Mais prends Ah merci. Voilà, nickel. Vas-y ma belle, fais-moi un chef parce que là on n'a pas, pas le temps. Il faut qu'on paye les factures là, on est qu'à 191. Non, non, non. Reprendre cette toile. Elle est mal à l'aise, mais elle fait sa toile, je comprends pas. Voilà, après tu pas. me la mettre dans l'inventaire. Je sais que je te laisse pas dormir. Mais là on n'a pas le choix. 142, non, Michana mon papa, t'es heureux, mais c'est pas grave. Fais une toile classique. Je sais que t'aimes pas peindre, mais c'est pas grave. Oui, t'es tendu. Je sais. Mais là, on n'a pas le choix, mon grand. Pff, tu, fais, tu fais des trucs moches, en plus. Mets dans l'inventaire ça. 73. Non, mais vous faites pas d'efforts. On... Sacha, il est parti à l'école. Et moi, alors Elle a envie plus non Et voilà elle est sale Et c'est ça que je redoutais Il faut d'abord qu'on paye les factures Oui je sais que t'es sale Va nous faire une toile tant pis T'es confiante donc tout va bien pas... C'est pas la fin du monde euh... Toile confiante Allez on en a jamais eu ça Fais nous une belle toile confiante Par contre 100 euros c'est cher Parce que là on très mal à l'aise Et tu dors reprendre toi le confiance. T'as rien fait. Mais t'as rien fait. Pourquoi je dois? Elle est où? Mais allez. Sacha prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'il aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un petit mot en forme de cœur sur lequel il est écrit. T'es trop mignon. Rien d'autre. Il croit qu'il pourrait s'agir de la, de la nouvelle élève qu'il observe très souvent. Doit-il lui poser la question ou attendre la suite des événements? Ça va voir l'élève. Je ne peux pas faire quelque chose. On, on, il faut qu'on paye les factures. Très embarrassé. Bah, ben, Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je peux pas construire. Regardez, je peux même pas construire moi-même. Louis n'a pas payé ses factures depuis trop longtemps. La société d'eau et électricité a envoyé un professionnel pour saisir ses biens de valeur en guise de paiement. La nouvelle amie est seule car elle n'a pas encore beaucoup d'amis. Mais quand Sacha euh, lui montre le mot, la nouvelle élève ne comprend pas. Euh, je ne te connais même pas. Pire encore, la commère de la classe arrive et les voit ensemble. La situation est déjà horrible mais ce sera bien pire bientôt. D'accord. On n'a plus rien. On ne peut plus construire les gars. Regardez, c'est le noir complet. C'est 500 euros, euh, quand même, la, les factures, regardez, je vous remontre. Euh, C'est 517. Il faut vraiment qu'on qu les mette dans un travail, sauf qu'on ne peut pas. Alors ma belle, oui, t'es mal à l'aise. Ah ouais, mais elle veut faire pipi, mais... j'ai, Je vais lui payer, mais après, je le revends tout de suite. Sacha a terminé l'école pour satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement école élémentaire Plénosas pensent qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. D'accord. Parce que c'est vraiment compliqué là. Non. Mais on peut plus construire, c'est ça le truc. C'est que je peux pas construire, je peux pas le faire aller faire pipi. Est-ce que est-ce que Sacha il peut faire la toile? Il peut pas faire la toile. Il m'a mis ça dans l'inventaire. Ah, elle est énergisée, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, fais-moi une toile abstraite. Euh, une petite, s'il te plaît. Comme ça, on est à 200. Mais il faut vraiment qu'elle nous fasse un, un chef-d'œuvre, les gars. Si, si on s'améliore pas, on ne va pas pouvoir avoir un travail. Reprends-moi cette toile, arrête s'il te plaît Arrête, non, non Puis en plus c'est quand l'accouchement là, parce que je suis en train de me dire Ok, dans pas longtemps elle peut accoucher à tout moment les gars Donc on se dépêche, on se dépêche Là tout le monde dort, mais là il pue tous, il pue tous, je me sens, je me sens mal euh, je peux pas, je peux pas, pourquoi je peux pas Vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque l'huissier est en train de saisir des biens pourquoi En fait j'ai pas compris Pourquoi ça va pas Elle veut se laver Elle veut On va voir quand même euh, comment ça se passe Si elle a faim On peut lui donner à manger ça Ça c'est... a pas de problème Tiens fais-toi euh, Manger un repas rapide Mange des céréales Voilà mange ça Ça va te faire du bien Oui le bébé il pue Le bébé il pue Bah tu fais Tu jettes ça Et après euh, Tu... Change la couche. Voilà, ça c'est bien. Mais pourquoi elle l'a mis là Jette-moi ça. Mais jette Mais pourquoi elle le met là Il y a une poubelle là Voilà Mais arrête Non, non, non. Mais ça dehors. Voilà. On met ça dehors. On sera tranquille. Il pue tous oh je te jure, je vais je vais péter un câble, je peux plus rien faire. C'est quoi l'huisier La vessie est en train de baisser. Bah, elle peut faire elle peut se faire pipi dessus, ça, ça va encore. Par contre, elle a faim. Mais pourquoi tu dors Mange. Manger un repas rapide, des céréales, mange des céréales. Mange, mange, mange, mange, mange, qu'est-ce qu'il y a Louis est vraiment contrarié d'avoir perdu ses biens les plus précieux. Payer ses factures est difficile, mais les conséquences de ne pas les payer peuvent être bien pires. Oh, la saleté et la boue font partie de la vie d'un bambin, mais un petit bain de temps en temps, c'est bien. Ouais, en fait, ils veulent, vraiment... ils veulent tous se laver, et là, les loulous. non, non, non, non, non le travail a commencé en plus. Oh non, à de faire la comme son petit bout de chou. Bah oui, mais c'est bien ça, mais Pfff. pas maintenant. Je te jure, je vais péter un câble. Ouais bah accouche ici, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien. Accouche là. mais Pourquoi tu t'endors Le travail il a commencé pour toi. Il va accoucher, avoir un bébé, mais il va faire ton bébé quest ce qu'elle a? C'est une fille, enfin les gars. Enfin une fille. On va l'appeler. Elle est au nord. Un seul encore. Pourquoi qu'un seul? Oh, je suis pas d'accord par contre. Non, non, non, non, non, non. Je suis pas d'accord. On est qu'à 200 là. Euh... Oh mais t'es mal à l'aise, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Puis la vessie, le... la vessie, ça va, elle peut se faire pipi dessus. L'énergie, l'énergie, puis la faim et tout ça, c'est... Tu peux rien faire à ça. T'es seul. Je vais m'énerver Elle a faim Eh les gars, c'est trop compliqué on peut pas vendre certaines choses C'est ça qui m'embête me, qui C'est que je, si il me fait rien Clément n'a pas payé ce vac... Oui bah euh, laissez moi aussi Avoir l'argent qu'il me faut Et puis voilà Toi déjà va me finir cette toile la petite toile. Je sais que t'es mal à l'aise Mais là on n'y peut rien Si tu veux qu'on paye les factures Et qu'on a la lumière et que tu peux te baigner 204 euros, merci ma belle. On est à 404, on a bientôt fini. Vas-y, on a bientôt fini, on a bientôt fini. Fais-moi cette toile-là, elle est très belle, je le sais. Et je pense qu'elle coûte cher. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. On va essayer, on va essayer, on va faire, je vais essayer. N'en abandonne pas. Euh, Mets-la moi dans l'inventaire. Pourquoi le bébé il pleure encore 258, oui. C'est bon, on est à 562, on peut payer les factures. Let's go, let's go, let's go. Par contre, les gens là devant la maison, genre, tout va bien. Euh... Payez les factures. Paye-moi les factures. On a payé les factures. On a la lumière qui revient. Ça c'est bien. C'est quoi? L'huissier est en train de saisir des biens. Vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque l'huissier est en train de saisir les biens. Ouais, je peux pas sauvegarder, c'est exact. Mais qu'est-ce qui se passe Genre je peux pas Et le bébé il pleure ou pas Non, le bébé le bébé il dort. Eleonore, allez euh, parle au bébé, parle au bébé. Allez, Léonore. Tout va bien. Change lui la couche. Après, tu vas la nourrir. Allez-la, allait là, allaite là, voilà, là. Parce que j'ai pas envie de la changer d'âge maintenant. Elle est inspirée, mais elle est sale, elle est sale. Les gars, dites-moi qu'est-ce que... Qu que je dois faire Pourquoi je peux pas construire Faut me le dire en commentaire parce que vraiment là, je suis vraiment ma peau me démange à cause de cette couche sale. Oh, euh, maman, euh, change lui la couche. Parce que là, ça, ça va vraiment pas. change la couche, s'il te plaît. Mais change-lui la couche. Bah ouais, mais je peux plus faire de toile, là. Pff, ok, on va prendre des photos. On va prendre que des photos. Je peux pas prendre un travail. Se lancer dans une carrière. Je J'ai pas assez. Non, là, elle essaye de trouver une carrière. Pff, ok, on va. euros par heure. 9h à 17h. Ouais. 11h à 19h. Auteur. Je sais qu'elle aime bien écrire. Mais on n'a pas encore fait ça. Euh... Culinaire. Voilà, a fait ça. C'est bien ça. Euh... De 9h à 17h aussi. Mais au moins, on gagnera de l'argent. C'est 15h par heure. Et c'est pas mal en vrai. Franchement, c'est un bon travail. Et toi aussi, mon poteau, tu vas te lancer dans un travail. Tu vas te lancer dans une carrière, parce que sinon, ça, ça va pas le faire. Ma compte elle est sale, elle est pas bien. Parce que peut-être si on gagne de l'argent, on peut trouver. Oui, le bébé il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Voilà. Euh, toi, tu vas te mettre dans les affaires. Ah mais les enfants ne peuvent pas rester tout seuls. Criminel. 17 h C'est de minuit à 17 h mais n'importe quoi il aime pas peindre, alors, euh... c'est de 9h à 17h, baby-sitter, ah, baby-sitter, on peut changer, de 7h à 13h, ça, on peut faire, voilà, il est baby-sitter, c'est 33 euros par, par heure, pourquoi le bébé, il pleure, je te jure, c'est lancé dans la carrière babysitter. sitter Clément est désormais baby-sitter, endroit droit à 1, d'accord, Clément, il est sale, hein! J'ai cru qu'il était pas sale! On va voir maman changer l'âge de bébé. Plus de choix, changer d'âge. Regardez, c'est parti, c'est parti. Ok, c'est parti. Petite magie. Et boum! Eleonore a vieilli. Attention! On, non, on l'a déjà lui. Angélique, voilà, on l'a pas. Ah, mais Eleonore, mais c'est une fille en plus, pourquoi elle est comme ça Allez, euh, euh. Changer le Sims. Je peux pas, mais Eleonore, c'est pas une fille ça Ouais, c'est un garçon, c'est pas une fille. C'est pas, pas, pas, pas. Je veux changer ça, c'est pas possible. Je, je, je peux pas. Va essuyer ça. C'est la seule fille. Tu sais. Et c'est quand les anniversaires Faut que je vois. Donc okay, Léonore, c'est là. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit loup. Euh, donc, il va quand il est grand. Alors, on va l'organiser. Euh, social. On peut pas organiser d'événements. Tu sais quoi va euh, cuisiner un gâteau au chocolat je sais pas par contre ça coûte combien les gars j'espère que ça va aller elle veut faire pipi bah si tu te fais pipi dessus c'est pas grave il est quelle heure il est 6 heures du matin genre éléonore c'est la seule qui pue pas tu vois c'est ça qui me fait rire oh non non, non. toi tu vas me réparer ça c'est important tu peux mourir on le sait tous mais on s'en fiche parce que de toute façon on peut changer de, de paris, le voilà lui il a raison il va dormir avec dans le lit de sa mère et son père euro plus 3 as besoin de dormir et ben, mon grand tu vas aller dormir après.